Ouais, tu veux dire Non, là on dit pas, là. Nouvelle euh, saison ouais, nouvelle saison par contre, donc on attaque par celui-là. Euh, c'est grand, <rire> voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Il y, a... Il y a encore beaucoup, beaucoup de trucs, on ne donne pas le lieu exact, ça, on le donne jamais, mais là on ne donne vraiment pas l'indication parce que euh, vous allez comprendre pourquoi. Voilà, c'est parti. Allez. Quand tu peux le voir, c'est vraiment immense. Hein. On essaie de te décaler un peu. Voilà. donc c'est une petite partie, on va pas tout faire. Donc euh, j'espère que vous avez compris pourquoi c'est pas. C'est pas précis comme lieu euh, euh, de la vidéo. C'est semi abandonné quoi. C'est ouais, abandonné, euh, c'est bizarre. Hein. Donc voilà, voilà pourquoi. Euh, mais bon, on rentre comme dans un moulin. Malheureusement pour eux. Parti. Donc ce bâtiment, malheureusement, très grand, euh, beaucoup de matos, mais on a vite fait le tour. Euh, et puis on n'est pas très en sécurité dedans, je ne sais pas ce que tu en penses toi. Donc, euh, voilà, donc là, on va attaquer le, pour finir euh, la conciergerie, je pense. Ça, ça doit être ça eh, moi, je veux envie de te dire, ouais. c'est un super shirt ouais. Voilà, tu veux voir le derrière aussi voilà. voilà. Ça, c'est pour se faire repérer de loin, ça. Voilà. On continue Allez, c'est parti. c'est un désordre ici. Bâtiment vraiment mal en point. Donc apparemment euh, le concierge. Je pense hein, que c'est ça. Hein. L'entrée juste à côté. Donc là tu verras petit coin cuisine, le canap. Euh, ouais, peut-être bien cuisine complète. Enfin, je sais pas. Et là, une chambre. Oh, bon, je pense qu'on a fait le tour. Hein. T'as quelque chose à rajouter sur ce lieu, non Non. Euh, bon, euh, on n'en dit pas plus. Hein. Vous avez peut-être compris pourquoi. Euh, bon, je pense que la suite, ça va être au prochain épisode. Allez, salut